Cher journal, cela fait maintenant 417 jours et je commence à fatiguer. Tous les jours c'est la même chose, je ne peux pas leur échapper. Elles me parlent, elles sont dans ma tête mais je ne les comprends pas. Cependant, j'ai trouvé une solution. Enfin, c'est ce que je pensais. Cher journal, je te présente la nouvelle moi.